Alors voilà, nous avons maintenant un jeu qui commence à devenir amusant, mais c'est un jeu dans lequel notre souris mange du fromage, puis mange du fromage, puis mange du fromage, puis mange du fromage, mange du fromage sans jamais s'arrêter. Alors ça, ce n'est pas très drôle. Euh, tous les bons jeux ont une fin, sinon on se lasse. Comment allons-nous faire ben, Je vous propose par exemple d'utiliser un chronomètre. Un chronomètre qui va nous indiquer où nous en sommes dans le jeu et lorsque le terme du jeu est arrivé le jeu s'arrête classique alors les chronomètres nous allons le trouver dans les capteurs le capteur chronomètre est là je le dépose sur la page bien Comment allons-nous travailler avec ce capteur chronomètre qui va afficher éventuellement, si on le voit, une certaine valeur, un certain nombre de secondes eh bien, Nous allons bien sûr devoir utiliser un opérateur pour voir quelle est la valeur du chronomètre et agir en conséquence. Donc je prends le capteur quelque chose est plus grand que une valeur et ce sera ici le... Chronomètre. Si le chronomètre est par exemple supérieur à 50 secondes, le jeu est fini. Alors ici pour la démonstration, pour que ce ne soit pas trop long, je vais prendre un temps beaucoup plus court, je vais prendre 5 secondes. Bien, que faisons-nous si le chronomètre est supérieur à 5 Comment allons-nous agir Alors, Vous commencez à avoir l'habitude que dans ces cas-là, il nous faut une structure « si ». Si quoi Si le chronomètre est supérieur à 5. Voilà. Que faisons-nous alors Eh bien, dans ce cas-là, on va stopper tout. Bien si le chronomètre est supérieur à 5. Et cette, cette action-là doit être répétée exactement comme pour le fromage, exactement comme pour la souris, doit être répétée indéfiniment. Donc, répéter infiniment, indéfiniment quoi Vérifier que le chronomètre n'est pas supérieur à 5. S'il n'est pas supérieur à 5, alors on ne fait rien. Et on repart. Et on retourne. Et on tourne et on tourne, donc il ne nous reste plus qu'à dire lorsque le drapeau vert sera cliqué et eh bien à ce moment là la boucle ici va se mettre en route aussi c'est parti voilà, quand le drapeau vert est cliqué en fait il va se passer plusieurs choses lorsque le drapeau vert sera cliqué il va se passer des choses sur le fromage il va se passer des choses sur la souris aussi et il va se passer des choses, ni sur la souris, ni sur le fromage, mais sur un chronomètre. Voilà, on y va Je vais lancer l'opération. C'est parti. La souris se déplace de 3, 4, 5 secondes. Et elle s'est arrêtée. Le jeu est fini. Alors bien sûr, on pourrait jouer un peu plus longtemps. Par exemple, 20 secondes. Si je lance le jeu, est-ce que la souris est toujours manœuvrable Tout à fait. Voilà, et la souris vient de manger un fromage. Là, elle va devoir courir vite pour attraper le deuxième fromage. Troisième fromage. Et voilà. Quatre fromages. Cinq fromages. Six fromages. Et voilà. Durant les 20 secondes, j'ai réussi à manger six fromages par ma souris à toi de jouer maintenant alors je te propose de mettre un temps un peu plus long et de jouer peut-être une partie effectivement de ce jeu que nous allons encore un petit peu améliorer parce que le score pour le score ce n'est pas encore tout à fait au point ce sera pour une prochaine vidéo